La, la négociation de télétravail se met euh, en place d'une part euh, en raison de, de la crise sanitaire hein, qui montre toute l'importance et l'intérêt euh, du télétravail, mais aussi parce que ce télétravail, c'est un une mode d'organisation du travail. Et euh, dès l'année de 2017, il avait été convenu entre acteurs sociaux de négocier. Euh, de négocier, donc un nouvel accord cadre pour le télétravail. Alors, le gouvernement euh, n'ouvre pas véritablement, hein. il sermonne les entreprises. C'est aujourd'hui le patronat qui ouvre la négociation, après avoir traîné les pieds de, pendant plus de quatre mois, hein. il ne voulait pas de négociation, un simple diagnostic. Et ce calendrier très resserré, qui doit s'achever au 23 novembre, euh, s'explique euh, par le fait qu'il y a une crise sanitaire qui a... Euh, un confinement avec euh, le fait que le télétravail n'est pas une option pour le gouvernement, pour la CGT non plus, pour la sécurité des travailleurs. Mais euh, le télétravail, c'est aussi un mode d'organisation du travail et pas une simple réponse à la crise sanitaire. Donc la négociation qui, qui s'ouvre aujourd'hui concerne, étant une négociation interprofessionnelle, concerne donc euh, le champ, euh, le champ du, du privé avec la volonté du MEDET, du patronat, de répondre à la crise sanitaire, mais au-delà de, de voir ce que doit comporter comme disposition éclose le télétravail. Mais ce champ, il est aussi je veux dire, à mettre en parallèle, en lien avec le champ de la fonction publique, puisque dans ce cadre-là, des négociations doivent s'ouvrir en janvier 2021, et pour nous, on n'a pas à, donc séparer les droits et les garanties qu'on se travaille dans le privé ou dans le public. Chacun doit avoir donc, des droits et des garanties. La CGT donc, porte une analyse et une réflexion globale. Et, et du reste, le groupe d'appui à la négociation comprend des camarades du public comme du privé pour avoir une ligne directrice commune. À la date d'aujourd'hui, on a un patronat qui traîne toujours les, les pieds qui lui entend dans la négociation faire des simples rappels à la loi, des simples, des simples clarifications de, de, ce qui a, de ce qui est applicable en matière de droit euh, sur la déconnexion, euh, par exemple, sur la prise en charge de frais, sur l'égalité euh, femmes-hommes, sur les questions de, de santé. On est là sur euh, juste le rappel de texte et puis, euh, et puis la volonté euh, pour le patronat de continuer, euh, comme les ordonnances le, le permettent, hein, de continuer à, à négocier, et je mets des guillemets, des, des accords de gré à gré avec les salariés, dont on sait très bien que dans ce cadre-là, les salariés n'ont pas véritablement la, la parole et, et subissent. c'est du reste, c'est ce, ce que montre la situation dégradée du télétravail aujourd'hui. Et la CGT veut négocier un accord cadre qui prévoit l'ensemble des dispositions applicables en, en matière de télétravail, que ce soit la santé, le droit à la déconnexion, la prise en charge des frais, la question aussi du, du maintien de l'activité syndicale pour que les salariés, les salariés en télétravail puissent donc être joints par les organisations syndicales et, et inversement, pour que les organisations syndicales, les militants, les délégués du personnel et les représentants du personnel puissent se joindre à les salariés lorsqu'ils sont en télétravail. Donc, rompre cet, isole, cet isolement et permettre aussi l'activité syndicale en la matière. Aujourd'hui, la question du télétravail, elle est abordée euh, non seulement dans le cadre de, de cet accord national interprofessionnel hein, qui est en cours de, de négociation, mais euh, elle est à gagner aussi euh, dans chaque entreprise, dans les administrations, parce que là, ça se met euh, vraiment, ça se met vraiment euh, en, en place. Et euh, la CGT a outillé ses syndicats, hein, que ce soit à la base donc, de, en transmettant euh, des enquêtes, avec des questionnaires, que ce soit donc par des modèles euh, type d'accord aussi des, des points de vigilance, les onze priorités. Donc la CGT donne des éléments aux organismes syndicales pour négocier dans l'entreprise de bons accords de télétravail et ne, et ne pas ne pas les subir. Donc je sais qu'il y a des accords qui se négocient aujourd'hui à, à Thales, à, à Microsoft, à La Poste, donc euh, au CNRSS. Donc il y a aussi un accord qui se qui se négocie. Donc il y a beaucoup d'accords négoci négociés dans les entreprises. C'est d'ailleurs un des points les plus négociés hein, lorsqu'on fait, lorsqu fait le bilan de la négociation collective. Et donc, la CGT veut outiller aussi ses syndicats pour que de bons accords d'entreprise débouchent sur un bon ami et inversement. Ben, la CGT, euh, sur, euh, dans le cadre de ses négociations, elle, elle constate qu'elle partage donc, des points communs hein, avec les autres organisations syndicales représentatives. Que ça soit FO, la CGC, la CFTC et la CFDT, on porte un certain nombre de choses euh, identiques, même si des fois les vocables sont différents. Hein, sur la question du droit à déconnexion, sur la question que le temps de travail, euh, que pardon, que le télétravail ne doit pas être imp imposé, c'est sur la base du volontariat. Je ne parle pas de période de crise, hein, mais en, en termes réguliers, que le télétravail doit avoir un plafond. Nous le fixons à trois jours par semaine, les autres aussi, dont l'objectif de de la, de la CGT, elle vient de le proposer, hein, c'est de, de pouvoir avoir donc de pouvoir tenir une intersyndicale et de bâtir une plateforme commune hein, de disposition partagée pour euh, l'opposer au patronat qui traîne les pieds et qui ne veut pas euh, d'un accord télétravail, mais uniquement un rappel à la loi si je peux m'exprimer ainsi, et ça, la, la loi du patronat, c'est la loi de l'entreprise, c'est la loi de la jungle, et pour nous, nous n'en voulons pas, et nous allons essayer de, de proposer aux notre organisation, nous le faisons, la, la, la rédaction d'une plateforme de droits opposables.